Bonjour les amis, ici dans le sud de Tenerife, un temps magnifique comme vous le voyez. Passer un hiver ici, c'est vraiment génial dans le sud de Tenerife, il fait un temps magnifique en ce moment, il fait 28 degrés aujourd'hui et on est le 1er novembre. Dans cette vidéo, donc je voudrais vous parler de la question qu'on me demande parfois, est-ce qu'il faut utiliser des, des indicateurs techniques en trading euh, ou pas Personnellement, depuis que je fais du trading, j'utilise des indicateurs techniques. Je ne connais pas les méthodes pour euh, arriver à avoir de bons résultats euh, sans utiliser d'indicateurs techniques. Il y en a peut-être, euh, mais moi je n'ai jamais trouvé une méthode efficace à ce niveau-là. Euh, peut-être que si vous en connaissez, vous pouvez mettre des commentaires euh, sous cette vidéo. En tout cas, les indicateurs techniques, euh, surtout lorsqu'on trade euh, à court terme, d'une aide vraiment fantastique. Vous avez une série d'indicateurs euh, techniques les plus utilisés au monde, donc ça veut dire qu'un euh, grand nombre de traders euh, les utilisent et voient bien sûr les signaux au bon moment et prennent euh, donc des positions à ce niveau-là, ce qui donne à ces indicateurs les plus populaires une fonction autoréalisatrice. C'est-à-dire que quand le marché arrive sur un point pertinent euh, de ces indicateurs, eh bien tous les traders se mettent soit à acheter, soit à vendre et à ce moment-là forcément le marché bouge très rapidement et si vous connaissez l'utilisation de ces indicateurs, forcément vous pouvez prendre le trade dans le bon sens et suivre donc euh, ces traders qui eux, euh, traders professionnels euh, qui ont des gros capitaux, font bouger les marchés. Donc, c'est très important pour moi d'utiliser de, des indicateurs et les indicateurs les plus populaires. J'en utilise quelques-uns dans mes formations. Donc, Vous trouverez ci, sous la vidéo, ici en haut à droite, un lien vers mes formations. Et je vous explique le, forma, le fonctionnement de certains des indicateurs les plus populaires. Il y a également un indicateur que j'ai créé moi-même, que j'ai fait développer moi-même, donc le SDI qui est basé sur le. RSI qui est un des indicateurs les plus populaires. Et grâce à l'indicateur SDI donc, que j'ai fait développer, vous avez euh, la possibilité de voir la position de cet indicateur euh, RSI sur euh, toutes les unités de temps. Donc sur la plateforme MT4, MetaTrader 4, donc, vous pouvez utiliser cet indicateur et je vous l'offre donc euh, dans mes formations. C'est donc euh, un outil euh, très, très utile euh, si vous cherchez euh, une aide au trading, une aide euh, pour investir en bourse et avoir de bons résultats de manière régulière. Je pense que lorsque vous démarrez en bourse, c'est bien d'apprendre à utiliser les indicateurs les plus populaires car ça vous permettra d'avoir très rapidement des très bons résultats. Je vous explique le fonctionnement de ces indicateurs, de cinq des indicateurs donc, euh, que j'utilise dans mes formations et ça vous permettra très rapidement, dès la première semaine, de tester cela sur un compte de démonstration et peut-être directement la semaine d'après de démarrer sur un petit compte réel et de voir les résultats que vous pouvez avoir en maîtrisant bien ces indicateurs que je vous explique en vidéo donc dans mes formations. Je pense que c'est une bonne méthode pour démarrer en utilisant des indicateurs dont les plus populaires.